Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où j'ai ouvert donc quatre boosters des exécuteurs fusion voilà donc je vous montre le paquet donc c'est celui là, je suis allé faire un tour sur Avignon et pas à la saga des diodistes qu'est ce que vous voulez que je vous dise <rire> bon euh, donc, donc, donc je précise automatiquement donc euh, je ne suis pas la end je suis de mariage donc euh, c'est pas la peine de m'envoyer vos messages pour le moment euh, par contre je serai là que lundi euh, et après je repars au centre. Donc euh, si, si, si je vois pas si je vois pas trop de messages, j'essaierai de faire ça en speed. Hein, en speed. Donc euh, pour le moment mes recherches c'est que je prends un peu de tout. Après, je pense que là-dedans, il n'y a pas de carte qui vaut Trichou là. Je, je sais bien. Je sais qu'il n'y aura pas de carte qui vaudra Trichoula parce que je le cherche. Le dragon Venom aussi je le cherche pour la collection. Euh, et après je cherche surtout des euh, des elfes Des elfes parce que il va falloir que je fasse attention parce que mon deck il va changer Donc on y va On a Muren népante près d'Aplante qui est à l'échange Homonculus l'être alchimiste qui est à l'échange L'âme du lutin tranchant qui est à l'échange. Prisme héros élémentaire qui est à l'échange. Chien peu qui est à l'échange. Après Alistair l'invocateur, je le garde. Ça sera pour euh, ma chère et tendre amie, euh, ma petite copine Laura Carl, alias la magicienne. Prêtre invocateur en deux fois, qui sont à l'échange. Le livre de la loi, donc ça c'est pour les invocateurs, je vais le garder. Pour l'envoyer à, à mon amour de toujours. Une petite polymérisation que j'ai gardée au cas où. Parce que ça peut toujours être utile. Invocation. Donc que je garde aussi. C'est pour euh, les invoquer. Vendeur de jouets. Qui est à l'échange. Sceau de la rose qui est à échange. Fusion fourreur qui est à échange. Fusion alternative qui est à échange. Alors, Préda Plagage en deux fois qui est à échange. Elysium l'invoqué en deux fois. Donc euh, je vais garder. C'est pour mon amour. <rire> Et après la dernière, c'est sorcier cartes artiste qui est à l'échange. Donc s'il n'y a aucune carte qui vous intéresse, euh, je vais mettre. Euh, je vais mettre tout ça dans le trade binder. Alors je vous rassure de suite. Normalement, euh, début juin. Début juin, les vidéos vont reprendre. Voilà, début juin, les vidéos vont reprendre. Je vous le dis parce que je parfumais de ce centre. Alléluia, mes amis. Je parfumais parce que je je vous explique pourquoi C'est que pour moi Je ne vois pas d'avenir à rester euh, Là dedans Parce que je vais avoir 30 ans voilà. Et euh, je me dis euh, que Je l'ai un petit peu dans Un petit peu dans le cul On va dire en, en étant grossier Pour la, pour la retraite Donc euh, voilà Donc normalement début juin les vidéos vont reprendre Alors ça sera plus comme avant Alors excusez moi ça sera plus comme avant, il y, aura, il y aura certaines choses qui vont changer, bien sûr. Mais euh, je continuerai à faire des vidéos de trade binder, je continuerai à faire des vidéos d'ouverture. Ne vous inquiétez pas, je ferai ça. Sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à plus. Euh, je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos et ciao tout le monde